depuis hier c'est il y a un concours UFL eFootball, euh, e c'est à celui qui fera la plus grosse boulette or celle du FL hier, elle était pas mal mais les gars qui sont les rois de la boulette qui sont les patrons qui montrent que ce sont les meilleurs les meilleurs les gars c'est konami les meilleurs c'est konami imagine imagine tu veux parler de ta compétition événement compétition, Numéro 1, le fer de lance de ton jeu, tu vois. Imagine bien ça. Mais bah imagine que ça, tu te foires complètement. <rire> non, je rigole. Mais imagine quand même. Parce qu'imagine quand même, c'est ce qu'ils ont fait. Pour te raconter cette histoire du jour, déjà, n'hésite pas à t'abonner, évidemment. J'ai besoin d'un petit accessoire. Faut se mettre dans l'ambiance, les gars. Euh, bienvenue au Circus. Bienvenue au Konami Circus. Alors, qu'est-ce qu'ils ont encore fait c'est fou, vous allez me dire. Ah ben là, les gars, là, là, c'est l'Oscar. Là, c'est le César, le César de la meilleure boulette. Là, c'est vraiment des génies. C mais c'est les meilleurs. Ils sont indétrônables. N'essayez pas de jouer dans leur cours UFL. Ils sont indétrônables. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, me dirons-nous euh, Faisons fi de cette introduction un petit peu longue. Donc, l'eFootball Pro arrive. On s'en doutait euh, tous, on le savait. Et du coup, on attendait tous la communication, notamment... Par exemple, la composition des roadsters, qui est quand même un truc important et qui doit être dit bah, par les clubs. Tu vois, par exemple, imagine, ce n'est pas la Ligue 1 qui va t'annoncer euh, quand ils ont recruté Mbappé. Tu vois, non, c'est le PSG. Ce n'est pas la Liga qui t'ont annoncé quand ils ont pris Kamavinga au Real. Non, c'est le Real. Tu vois, normalement, c'est comme ça. Bah, dans l'e-sport, c'est pareil. Tu vois, quand tu recrutes un joueur d'e-sport, bah, c'est le club qui communique. Konami, eux, non. Non, ils n'avaient pas envie. Konami, euh, t'avais Jean-Guy, il était comme ça sur son bureau, tu vois. Il était en train de faire une sieste, à un moment, il, il ça a loupé sa main, il a appuyé son clavier, merde, ça a lancé... Oh putain, ça... Oh putain, j'ai mis le site en ligne. Oh putain, j'ai... Heureusement qu'il n'y a personne qui suit là-dedans, parce que je suis sûr personne s'en est rendu compte. Sinon, euh, Jean-Maurice Boulette, il se serait fait virer. Mais bon, euh, c'est quand même la 67e boulette qui nous fait. Euh, la prochaine fois, attention, tu vas peut-être avoir un blâme. Donc, la boulette, les gars. Euh, le site pouf est apparu et on a toutes les infos donc euh, je vais te les donner en même temps hein, parce qu'en plus ces infos elles nous apprennent quand même des trucs très intéressants sur le futur du jeu oui oui sur le futur du jeu par exemple nous avons euh, la connaissance du coup des équipes qui vont être engagées à l'efootball pro il y a huit équipes Alors, tu dis huit équipes mais il en manque oui il en manque il y a le fc barcelone manchester united le bayern Arsenal, la Roma, Celtic, Galatasaray et l'AS Monaco, évidemment. Il n'y a pas une équipe qui manque là. Tu vois, qui a par exemple gagné la dernière édition. Une équipe qui était quand même un petit peu connue, d'un club un petit peu connu. Oui, oui, il n'y a pas la Juventus, il n'y a pas la Juventus. Mais comment se fait qu'il n'y ait pas la Juventus Alors, je ne sais pas. Mais déjà, sachez que le contrat de la Juventus se finit euh, là, fin juin ou au mois de juillet. Euh... Ça sent la merde. Hein. Ah, ben bah là, ça sent la merde. Là, là, à mon avis, la Juventus, euh, vous pouvez dire bye-bye. Hein. À mon avis, les copains, vous pouvez dire bye-bye Juventus. Je pense que Juventus, ils vont se barrer euh, à la concurrence. Ils ne veulent même pas participer à ce truc-là. Ils ont vu la gueule du jeu au mois de septembre. Ils ont dit non, non, non. ne nous met pas dans ces galères-là. Et encore, il a dû se passer plein de trucs par rapport au club, par rapport à l'e-football pro. J'espère qu'on aura les infos un jour. Mais à mon avis, ça a dû être coton. Donc déjà, grosse info. Deuxième info pas des moindres, euh, les roadsters. Alors là, les roadsters, comme je te l'ai dit en intro, euh, les clubs, ils auraient bien aimé communiquer, tu vois. Bah ben non. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté Je vais pas te faire tous les roadsters parce que, euh, voilà, il y a des gens que vous connaissez peut-être pas, mais je vais vous parler de joueurs que l'on connaît, notamment des Français. Alors, Lotfi Kilsou, qui était à Monaco euh, l'année précédente, euh, rejoigne euh, le Celtic, donc j'étais au courant depuis un petit moment, accompagné d'Azbabisk, que je salue, je les salue tous les trois, les, les amis, Asbabis, qui était un ancien joueur pro euh, du FC Nantes, parce que oui, on avait eu le FC Nantes à l'e-football pro. Me direz-vous, bah, du coup, comment ça va se passer à Monaco Et bien, bah, du coup, ils nous ont euh, complètement spoilé nos annonces, parce qu'on voulait bien sûr annoncer ça proprement. Les deux nouveaux joueurs qui vont accompagner, bien sûr, euh, Ousma Kabil, ça va être Nexa, euh, la pépite Nexa, le frérot Nexa, qui va, je suis sûr, tout déchiré et un ancien champion du monde, Guy Ferra. Alors, Guy Ferra, c'est un joueur brésilien qui a gagné, je crois, la Coupe du Monde 2017 ou 2018, je sais plus. Il a aussi gagné, je crois, une Coupe du Monde en coop. Bref, c'est un gros joueur, c'est un joueur qui sait gagner et ça, c'est très important. Petit truc que l'on note forcément quand on regarde la liste des joueurs, bah il y a des absents. bah Oui, il y a des absents, il n'y a pas d'Alex Gerdé. Il n'y a pas de Christopher maduro euh, Moret, Il n'y a pas euh, de des Torito. Voilà, il y a quand même des, des grands absents. Euh, donc voilà, mais euh, ils ont complètement spoilé l'annonce des clubs. C'est très important. Troisième info qu'il fallait absolument qu'on débriefe ensemble, c'est que la compétition va se jouer en 1v1. Oui, bah oui, bah oui, bah oui. Puisqu'il n'y a pas de coop, ils ont été obligés de changer. Et donc, ça va être du 1v1. Donc, euh, bah, fini ce qui faisait un petit peu le sel de cette eFootball Pro, à savoir le 3v3, retour, enfin plutôt euh, par retour, arrivé du 1v1. Donc, on va voir un petit peu comment ça va se passer. Est-ce que l'année prochaine, ça va revenir au, à la coop Je ne sais pas, en tout cas, bah, euh, à voir. Je n'ai pas trop d'avis par rapport à ça. J'espère que la coop va arriver vite pour les joueurs. Mais en tout cas, la compète officielle euh, la plus importante va être en 1v1. Alors, en parlant de Boulettes, ils en ont fait une autre, qui est, qui est, qui est, qui est, est de l'amateurisme. C'est-à-dire que même moi, qui suis YouTuber amateur, c'est un truc que je ne fais pas. C'est-à-dire qu'ils ont euh, publié une vidéo euh, non répertoriée, sauf que vu que le lien a fuité, euh, tout le monde a accès à la vidéo. Et dans cette vidéo, on apprend notamment le déroulement de la compétition, euh, avec toutes les dates précisément. Donc, euh, les dates précises, je vais te les donner. Hein. Donc déjà, il faut savoir qu'il y aura deux groupes. Le groupe A et le groupe B, composés bah, à chaque fois de quatre équipes. Pour se qualifier aux phases finales, c'est les euh, trois premiers de chaque groupe. Donc, trois premiers sur quatre. Oui, bah oui, c'est pas... Tu vois, c'est... Oui. Quand tu as trois qualifiés sur quatre, il manquerait plus qu'ils repêchent le meilleur quatrième. Tu vois, on, en fait, il qualifie tout le monde. En gros, sur les, les huit équipes, tu en auras que deux ils vont passer à la trappe et qui accéderont pas à la phase finale. La phase finale, elle est un petit peu bizarre aussi. C'est-à-dire que les premiers des deux groupes, eux, ils vont direct en demi-finale. Tu vois Direct en demi-finale. Euh, du coup, bah les autres, ils vont avoir un quart. Ils vont rencontrer euh, bah, les premiers à chaque fois. Et puis, du coup, la finale. Voilà. C'est un petit peu... Particulier, Mais bon, on connaît. En fait, ça va être une option qui va être très, très courte. On avait l'habitude sur les footballs pro que ça se déroule sur une saison. Là, ils ont rétréci ça. Hein. Ça va durer sur un mois. Le tirage au sort des poules va avoir lieu le 4 juin. Donc, tu vois que ça arrive très vite. Ensuite, les phases euh, de groupe vont avoir lieu sur deux week-ends. Le week-end du 11-12 et le week-end du 18-19. Ça va très vite. Et les phases finales, le week-end du 25-26. Tu vois qu'en un mois... Ils t'ont bouclé, ils t'ont bâclé e football Pro. Euh, Rendez-vous l'année prochaine, les cocos. Alors, moi, bien sûr, je vais euh, commenter cette compétition. Je ne sais pas encore si ce sera sur la chaîne de Monaco ou sur ma chaîne. En tout cas, ça sera évidemment commenté. Par contre, je ne pourrai pas commenter le premier week-end, le 11-12, parce que je suis de mariage, les gars. Voilà, Je suis témoin, je suis de mariage. Il y a des obligations dans la vie. Tu vois, Konami, il fallait prévenir avant, les gars. Euh, là, tu préviens euh, 10 jours avant. Ça fait juste, as fait juste. Encore une fois, une communication aux petits oignons, une communication maîtrisée comme Jaja de la part de Konami. On se retrouve très vite dès demain parce que figurez-vous, les copains, que euh, on a eu accès un petit peu en avance au patch notes de lundi. Il va y avoir de gros, gros, gros correctifs sur le gameplay. Oui, oui, j'ai bien dit gros correctifs et notamment sur le gameplay. On décrypte ça ensemble demain. C'était Luthor. Je vous fais des bisous. Ciao les gars.